גוט מורגן על ידן, לציס ראשון ולילי נשמת אברהם בן נצחק ופנידבורה בת בנימין. סיבוס ופווסי תדביין, כושן, תשידו משתה, כותקת לסכים, תתרנדלנו, זה שום מסכת יברן פרק יוד משנה, היי, כהנת, שנתערב ולדה בבלד, שיפחתה, הרי אלו אוכלין בתרומה, חלק אחד בן פסולות, התערובות ושכרררו זה את זה. נושאים נשים וראויות לכהונה, ואין לנו מתאמינים למתים, ואין לנו 40 ואין לנו אוכלים בתרומה, ומחלו, לנו וחומש, ואין לנו משרים כ орг page וח aquiloויש, ואין לנו חולקים את התרומה, ואדמים שלהם, ואין לנו חולקים בקד שה replenThere שלהם מידם, on continue avec les Mishnah de Sfekot des mélanges des bébés à la clinique et avec cette fois-ci une situation d'une femme de Cohen qui avait aussi une servante qui était elle-même Cohenette. On va expliquer pourquoi même. Un esclave de Cohen, il a le droit de manger de la trauma. Mais c'est pas un Cohen. Ouais, il ne peut pas faire de percat Cohen, il peut y avoir. Et il a juste un droit de manger de la trauma. Et ce qui se passe, c'est que la femme et sa servante, les deux ont accouché en même temps. Et les bébés sont mélangés, on ne sait pas qui est le fils de qui. Qu'est-ce qu'on fait Alors sur ça, là, il y a toute une série de halakhot bien complexes pour ces deux enfants. Parce que les pauvres, ils sont ni esclaves, ni Cohen. Ils sont entre les deux, avec toutes les chromotes, le principe est simple les des deux le groupes vont leur venir, en l'occurrence. Tout d'abord, il y a une coula, parce que pour le moment, en l'état, ils auront le droit de manger de la trauma, vous savez pourquoi Parce que le Kohen, il a le droit de manger de la trauma, mais même l'esclave du Kohen, il a le droit de manger de la trauma, la servante aussi, et le, le fils de la servante, il a aussi un statut d'esclave, il a le droit de manger de la trauma, donc pour manger de la trauma, il est même mieux que ça, Mais et pour même partir ensemble, ou même euh, en séparément, et prendre une part au Goren. Excusez-moi, il faut nécessairement qu'ils viennent tous les deux ensemble au Goren. C'est quoi le Goren C'est quand ils viennent à la grange. Soit, il y a un moment où on distribue les, la trouma pour les koanimes. Il y avait comme ça, alors, je ne sais pas exactement, il n'y avait pas d'usage imposé, mais en tout cas, si toutefois on voulait, on les koanimes, venez, je vais aujourd'hui faire une distribution de trouma. J'ai 10 koanimes qui viennent, je donne à chacun un petit dixième de, de toute la trauma de tout, tout ce que je dois leur donner. J'ai des quantités astronomiques de, de fruits à distribuer. et bien, lorsqu'ils vont venir, eux, ils pourront venir les deux en même temps, le Cohen avec l'esclave, et on leur donnera. Parce que de deux choses l'une, euh, non, ouais, parce que quoi qu'il arrive, le, ils ont tous le, le droit de manger. Quantitativement parlant, il y en a un seul à qui ça revient, c'est le maître. Après, une fois que le maître il reçoit, il fait ce qu'il veut. Mais, malgré tout, donc, on... lorsqu'ils viennent ensemble, tu pourras leur donner. Par contre, un sans l'autre, tu ne pourras pas donner, parce qu'on ne pourra pas donner à l'esclave, de peur que c'est lui l'esclave, en fait, et que s'il va venir chercher la trauma au Gorène, alors, il y, y a deux avis et tout ça, Mais en tout cas, cette année, il pense comme ça, que s'il va venir au Gorène, on va dire, euh, prendre de la trauma les gens ils vont commencer à dire, ah, il vient, parce que c'est un vrai Kohen, c'est lui le vrai Kohen. Pour pas parler à une pareil, pareille, on dit, on ne vous donne que si vous venez les deux et on vous donnera une part pour tous les deux. Ok Par contre, le mm. metin » ne pourra pas s'impurifier pour les morts parce qu'un cohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, il n'a pas le droit de partir à une lévaïa, il devra rester en dehors, il ne peut pas rentrer dans le le, le, le cohen. Précision du Tiferet Israël, toutefois, si son père, c'est-à-dire le père du, du maître, va mourir, il aura le droit de partir parce que le cohen a le droit de s'impurifier pour son père. Et l'esclave, bien sûr, qu'il a aussi le droit de s'impurifier pour, pour, pour tout le monde même. Donc du coup, si c'est un de ses proches, il pourra partir à l'enterrement. Mais autrement, il ne pourra pas partir s'impurifier. Vous avez « en -no vous vous rendez compte Et ne marier aucune femme, « ben Chiron, ben Sulot », qu'il s'agisse d'une bonne femme, comme qu'il s'agisse d'une femme soula, qui est de mauvaise souche, c'est-à-dire qui est une esclave, ils peuvent il se marier ni avec une femme libre, ni avec une femme esclave. Avec une femme libre, non, parce qu'une femme libre, n'a pas le droit de se marier avec un esclave. Et avec une, une femme de bonne souche, peut-être que c'est lui l'esclave, il pourra Ok. Il dit l'oua Maintenant, bon pour le moment la situation, elle est bloquée. On a donné la lachot en état. Il y a sur ça, maintenant, on peut avancer un petit peu plus. Il dit Une fois qu'ils auront grandi tous les deux, ils ont atteint leur majorité de religieuse. Je pense que ça suffit 13 ans. Et dans ce cas-là, ils se sont libérés l'un l'autre. Parce qu'on dit, écoute, jusqu'à quand on va rester comme ça, c'est dommage. On ne peut pas se marier, on ne peut rien faire. Bien, soit moi je suis ton esclave, soit moi je suis ton maître. Soit toi tu es mon esclave, soit toi tu es mon maître. Tu sais ce qu'on fait On demande, chacun on demande à un, un soffert d'écrire, un get, écrit tout. On va, on va faire la libération des esclaves. Moi je peux libérer, toi tu me libères. Comme ça, si c'était mon esclave, je suis devenu un élure. Et toi, si c'est toi l'esclave, alors tu es devenu un homme libre aussi. Et maintenant, alors là, cette fois-ci, ce il y aura une nouvelle, nouvelle, nouvelle situation. C'est que chacun, on n'aura plus un doute est-ce que c'est un esclave ou un Cohen On n'aura un doute es est-ce que c'est un Cohen ou est-ce que c'est un guerre C'est le même statut, un esclave est le même statut que le guerre. Soit t'es Cohen, soit t'es guerre. Alors quoi Qu'est-ce qu'on fait ensuite Dans ce cas-là, ils pourront se marier avec des femmes qui sont aptes au Cohenim, mais pas d'autres. Ils ne pourront pas se marier avec une divorcée, par exemple. Parce qu'un divorcelle peut passer avec un Cohen. Et là, comment tu vas la marier Peut-être que tu es un Kohen. « Venon ils ne pourront toujours pas. » Ça, allait s'impurifier pour les morts. Parce que peut-être que tu es le Cohen. Et malgré tout, maou Et cette fois, ils ont quand même voulu, ils sont partis au cimetière, on les a prévenus, on les avertis de ne pas le faire, ils ont transgressé. Ils ne reçoivront pas les 40 coups du Cohen qui, si un Cohen qui va consciemment s'impurifier, on le prévient, il transgresse. On l'amène au Bédine, on le frappe 39 coups, le, le tama, le tamar, je ne sais plus, plus c'est dit, il bon, y a un lave, il y a un lave lav pour le Kohen qui n'a pas le droit de s'impurifier. pour un mort. Là, dans le doute, on ne sait pas peut-être qu'il est pas à Kohen, donc on ne pourra pas le frapper. Et ils ne pourront plus manger la tourma. Tant qu'ils étaient encore, il y en avait un qui était esclave. Alors, vous pouvez manger la tourma, parce que soit tu es le Kohen, soit tu es l'esclave du Kohen, Donc, tu vas manger la tourma. Mais dès qu'on libère l'esclave, il vient comme un guerre, il vient comme n'importe quel Israël qui n'a pas le droit de manger la tourma, c'est spécialement réservé au mais toutefois, ils ont quand même pris, ils ont mangé, ils n'auront pas besoin de manger le, ils pas besoin de payer le Keren et Khomesh. Soit, lorsque moi qui suis en Israël, si je mange la tourma d'un Kohen, alors je devrais ensuite rembourser la trauma premièrement, mais même aussi rajouter le cinquième. C'est une, une taxe à rajouter quand on mange la trauma du Cohen pour la capara. Pour que, que jamais il ne pardonne la faute, il faut rajouter comme ça ce romèche. Là, cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de le rajouter sur le romèche. Pourquoi Parce que peut-être qu'il a mangé comme une soda, peut-être que c'est réellement le Cohen. Et ils ne pourront plus, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent plus manger la trauma, ils ne pourront plus partir recevoir une part au Gorène, parce qu'ils n'ont rien à faire avec la trauma, même pas la prendre pour ensuite la, la, la revendre, on ne leur donnera pas. Et lorsqu'ils ont de la tourma, lorsque eux-mêmes eux ont des fruits maintenant, lui-même il a reçu des fruits, parce qu'il paye à peu la suite de fruits, il a cultivé, il a cueilli, il a récupéré alors, tous ses fruits, donc il doit prélever la trauma, mais il n'a pas besoin de la donner. Parce que peut-être que moi je suis Cohen, qu'est-ce que je vais la donner Je la garde pour moi. C'est ça le Ou et Netatoma, donc mais ils ne pourront pas la manger, donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont la vendre au Ok Ensuite, « Ve'adamim she'lahem » et « la valeur leur appartiendra. Donc, il la vend et il garde l'argent. Excusez-moi. « Ve'el an kholkin be'koche'am izbe'am Ils ne pourront pas, bien évidemment, on lit lit tout d'un coup, en fait. « Ve'el an Là, on va parler de trois alakhots qui se passent au Betam ikdash. Tout d'abord, les Kohanim au Betam ikdash, ils reçoivent une part. Toutes les viandes à manger, ça c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rentrer à manger, parce qu'un esclave, a peur, même l'esclave, il n'a pas le rentrer, à plus forte façon étranger. Mais même mieux que ça, même recevoir euh, une part des peaux. A l'époque, on utilisait beaucoup le cuir, le, le plein, c'était la belle, euh, On utilisait donc, chaque fois qu'on avait des animaux, on récupérait la peau et on en faisait du cuir, pour enfin, faire toutes sortes de gourdes, ça remplaçait le plastique quoi, à l'époque. Et il y avait maintenant, au bâtiment d'âche, Lorsqu'on a parlé de Kohanim, on donnait ensuite la peau, elle revenait au Kohanim. Là, ils ne pourront pas prendre de part des peaux du bête amigdash. On ne leur donnera pas non plus des Kodashim, ni à manger, ni à faire monter en Corban, parce que peut-être que tu es en Israël. Et... Mais par contre, on ne leur sortira pas le corban qu'ils ont dans les mains, malgré eux. De quoi on parle en fait On parle qu'imaginez maintenant, ce Safek Kohen, Safek Evad Meshoukhar, peut-être que c'est peut un, un Cohen, peut-être que c'est un esclave affranchi. Et il a maintenant un troupeau. Il va avoir une, euh, une euh, un animal qui va mettre un, une bobie, qui va mettre bas pour la première fois un Bechor. Alors là, cette fois-ci, ce Bechor-là, il, il aura une gdoucha de Cohen, mais de, il n'aura pas besoin de donner Cohen. Il aura une gdoucha, comme tous les Bechors, il devra attendre sans le faire travailler, en attendant qu'il va avoir un boom, un défaut, pour ensuite pouvoir le consommer, mais il n'aura pas de devoir, pas d'obligation de le donner au Kohanim, parce qu'il est peut-être lui-même Kohen. Donc, au Oub-Turin, excusez-moi, ben Motin, Shelaïn, mais Adam. non, on ne ressortira ressort, on, on pas ce qu'ils ont dans les mains. malgré eux. « Oub-Turin, va au odalakha, autre alakha. Lorsqu'on égorge un animal, vous savez que il y a une mise à donner le droit à l'Evelechaïm, le c'est encore en vigueur à notre époque aussi. C'est toute une histoire comment faire, comment ça doit se passer à notre époque. Il y a la mâchoire, le bras droit, et la Keiva, l'estomac. Ces trois choses-là, ce sont des parts que chaque fois qu'on égorge un animal, on doit donner ces parts-là au co D'accord Aujourd'hui, on, on, les, les éleveurs chamaï. Ils font attention à ça, ils ont des solutions pour contourner le problème. En général, d'abord, il y en a qui, euh, de contourner le problème plus, ont des solutions pour résoudre facilement le problème, c'est qu'on y trouve un Cohen et ils lui disent, écoute, tu, on va fixer un prix à l'état brut, parce que je le fais très rapidement, je l'explique. Lorsque j'ai gorge un animal, je dois récupérer la mâchoire, le bras et le. La va le donner à, au Cohen. Mais maintenant, moi j'ai pas le devoir de me soucier, de lui dépecer, de lui saler, de bien lui préparer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller voir un Cohen, et je vais dire, écoute tu veux, on, on fait quelque chose. Une fois que j'ai gorgé un animal, je te donne ce qu'il y a. Les pas, tu n'as rien. Mais moi, je me permets de... Si tu veux, je te les rachète. À ah, 10 shekels, 15 shekels le kilo. C'est pas la peine de prendre un prix fort de, euh, de viande. Parce que pour le moment, tu l'as à l'état brut. Viens de casser toi la tête. À la dépecer et à t'en occuper, tout ça. Si tu veux que je le fais, moi, le travail. Alors je te rends à l'état brut, à 15 shekels la, euh, le morceau de viande au kilo, par exemple. Et maintenant, à la place, donc chaque fois que je gorge un animal, je vais te donner l'équivalent de... 40 shekels au Kohen par rapport à cette partie-là qui lui revient. D'accord Au donc, ça, c'est en... en général. Pour notre cas précis où on a un doute, est-ce que je suis Kohen, peut-être je suis Kohen, peut-être je ne suis pas Kohen, lorsque j'ai gorgé un image, je ne dois pas donner les oreilles à la chèque, elle va. Au Ptourine, c'est le principe qu'on a expliqué juste avant aussi, que le Bichor qui va lui naître, eh bien, il devra le pêtre jusqu'à ce qu'il va avoir un moule. Et on mettra aussi sur ça Cohen donc toutes les chumrot des Cohen et toutes les chumrot des israélites ça implique quoi encore Comme ce qu'on n'en a pas assez dit depuis toute une nuit entière. Alors, là, le bartender nous rapporte, en fait, la Gma qui nous dit, par rapport à la Mincha qu'on apporte au Et Regardez comment ça se passe. Les oblations qu'on faisait au Batamigdash de blé, il y a deux, euh, comment dire, deux Masloulim, soit tes cohen, soit tes Israël. Lorsqu'on est Cohen, tu apportes ton oblation de blé, on la verse entièrement sur le misbehard. Lorsque tu es Israël, tu viens, tu apportes l'oblation, on prélève le Komet, une pincée, on la jette sur le misbehard, tout le reste est consommé par le Cohen. Là, toi, qu'on ne sait pas ce que tu es Cohen ou tu es Israël, tu apportes une mincha au ben une oblation de, de semoule, ben, qu'est-ce qu'on fera Tu devras prélever le Komet, le donner au feu, et puis après tu manges tout le reste, et tu le jettes au feu aussi, parce qu'on n'aura pas le droit de le manger. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je suis un la tout, c'est là.